Et eh bien salut tout le monde, c'est boy 45 comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle série, une aventure horrifique mais un petit peu spéciale, nous sommes sur Get Even, le jeu vient tout juste de sortir, c'est le retour, je vous l'avais annoncé il y a une semaine maintenant, on est reparti une vidéo par jour, je compte sur vous pour l'accueil, pour mettre un maximum de likes, et j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir, nous revoici dans une aventure horrifique une aventure où on va mener l'enquête, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, mais ce que je peux vous dire, c'est que le jeu a été relativement bien noté. J'ai donc hâte que tous ensemble on découvre ce jeu qui a l'air franchement très sympa. Comme d'habitude, mettez un maximum de likes. Nous sommes partis pour le premier épisode de Get Even. Allez, c'est parti, j'ai le choix entre nouvelle partie et continuer. Je suis désolé, j'ai euh, bah, perdu ma voix, ça c'est à force de dormir avec le ventilateur. Ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas. Tout ce qui se passe dans cette vidéo chez vous, nouvelle partie, je n'ai même pas configuré les touches, j'ai juste été voir, on joue en 2K, il y a du 60fps, on se fait plaisir, c'est le principal. En ce qui concerne la difficulté, euh, bah j'ai le choix entre deux difficultés donc, euh, paisible et traumatisant, vous serez confronté aux souvenirs de plein fouet, aussi douloureux et oppressant soit-il, et paisible, vous vivez les souvenirs sans trop de danger, les affrontements seront moins oppressants. Allez, on va faire traumatisant les gars, je pense que ça équivaut au mode normal. On va pas faire les ricains. il y a donc un flingue, un corps, des, euh, des petits pancartes de preuve. Donc à mon avis, ça va être le petit feu. Je sais pas si on joue un flic, je sais même pas ce qu'on joue. C'est parti. Première cinématique. We will be recording, as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. <sighs> okay. I'm ready. Ok ça a l'air très chelou, Blake ne venez pas au point d'échange, on a la fille et vous ne pouvez pas la sauver, laissez les choses se faire. Alors ça a l'air très très très très chelou, ok sauve la fille, très bien, donc je dois refaire les touches, on se retrouve dès que j'ai fait les touches, à tout de suite. Ok on est donc reparti Il les 8h31 du matin, vous trouverez les contrôles dans le menu pause, alors il faut savoir un truc les gars, c'est que euh, ça a l'air d'être un petit peu comme... Euh... L'animus. C'est comme ça que ça s'appelle l'animus dans Assassin's Creed, euh, c'est-à-dire qu'on a l'air d'être dans une machine qui nous fait revivre des souvenirs, c'est très bizarre Ok, je peux courir, peut-être la sensibilité euh, pas assez forte Alors il faut savoir que j'ai choisi le PC euh, pour un confort de jeu, pour vous proposer la meilleure des qualités et honnêtement, j'ai vu des screens euh, du jeu avant de le lancer avant de jouer tous ensemble et de se retrouver dans ce premier épisode et les screens avaient l'air totalement fake et au final je suis en train de me rendre compte que c'est un style graphique très particulier parce que regardez, là si je ne bouge pas, on a l'impression que c'est un screen, on a l'impression que c'est faux. Regardez la qualité des textures, je trouve ça méga propre et méga précis. Entre les carreaux qui se fissurent, qui sont sales, le radiateur aussi. Je trouve ça, euh, c'est limite du fake. Bon, bref, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Alors, ok, interagir, c'est F. Jusqu'ici, pas trop de soucis. On a l'air d'être dans un endroit très chelou. Donc... Le seul truc que j'ai compris du jeu, c'est que c'était non seulement une enquête, qu'on allait vivre tous ensemble, euh, notre propre enquête d'ailleurs, et en plus de ça, euh, un petit côté un peu horrifique. Donc je... sais. Quoi Pourquoi chaque fois que je... C'est très bizarre. Attendez, quand je descends... Non, d'accord, d'accord, j'avais entendu deux fois le même bruit. Très bien, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce bruit On dirait une horloge qui tourne, non ça veut dire une minute passée dans le jeu, je ne sais pas. Ok. Tiens, il y a quelque chose par ici. C'est très bizarre ce bruit. Attendez, on va revivre la même scène, non Vous entendez Mais c'est terrible. Mais c'est stylé si on revit la même scène. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, on va être littéralement téléporté euh, dans notre euh, Animus, entre guillemets, hein, dans notre machine. Ok, deux et trois, choisir vos armes. Oh putain, ça me plaît bien ça, mon petit frérot. Ok ok. D'accord, on entend toujours cette horloge qui défile en fond. C'est pas encore c'est quoi Ok. Ok, on va rentrer là-dedans. Hein. Oh putain. Ok ok, on va sortir le smartphone. Qu'est-ce que c'est Ne venez pas au point d'échange. Et là, il y avait quelqu'un. Ok, on va ressortir le gun. Ok, on peut pas passer par ici, donc c'est pas par là, hein. c'est forcément... Regardez, ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression, l'horloge est très bizarre. Ok, il faut savoir qu'on peut se pencher à gauche et à droite. D'accord, ça me rappelle un petit peu Rambo Six. Les lumières vertes sur le côté du smartphone vous guident dans les épreuves à proximité. Très bien. D'accord. Donc on doit mener l'enquête, vous l'aurez compris. Là, on a quelque chose. D'accord. Sélectionnez le scanner maintenant. Il est où le scanner On va sélectionner le scanner. Ok. On va démarrer l'analyse. D'accord, alors c'est un téléphone du futur, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Ok, c'est de l'équipement militaire. D'accord, donc les militaires sont euh, bien évidemment euh, dans la partie, ça fait plaisir. Tiens, on a une porte ici, on va ouvrir. Domino. De quoi domino C'est bien foutu. Ce jeu. Je, je trouve le jeu beau, honnêtement, non Faut savoir qu'il coûte 29 euros. C'est plutôt propre Ok, donc il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose par ici. On va récupérer le gun. Les gars, si on peut, euh, si nous propose de sortir notre arme si vite... Regardez la qualité des textures, c'est incroyable. Je trouve ça tellement beau, les mecs, vraiment. Ok. Vous entendez Ok. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ok. On a quelque chose. On a quelque chose. Quelqu'un a chié sur le mur. Qu'est-ce que c'est que tout ça Un bout de tissu. Alors, vous l'aurez compris, petit à petit, dans le jeu, on va comprendre ce qui s'est passé. ADN trouvé, femme, âge entre 18 et 22 ans. Ok, où l'ont-ils enlevé Alors, on va passer en mode UV, bien évidemment, pour trouver les traces de sang. Alors, mode UV, mode UV, il est là. D'accord. Ok, c'est par ici, hein, c'est par ici, on est d'accord. D'accord, elle était est attachée. Est-ce que je peux euh, scanner Yes, on peut scanner. Ah En faisant clic droit, en regardant le téléphone. Très bien Échantillon corrompu. C'est vraiment pas de bol C'est vraiment pas de bol On va repasser en lumière UV Ah oui mais là on voit rien hey Forcément Attendez si j'appuie là Ah non on peut pas Ok Il y a, il y a, il y a des traces de sang Enfin des traces d'ADN C'est souvent du sang Très bien J'essaye de faire gaffe un petit peu à tout ce qu'on peut avoir On a quelque chose ici Quelqu'un qui est passé il y a pas longtemps J'ai l'impression qu'en fait on est téléporté sur une scène de crime. C'est très bizarre. Ok, des Empreinte Empreinte digitale partielle trouvée. Aucune correspondance dans la base de données biométrique. D'accord. On entend toujours ce, ce petit bruit en fond. C'est très bizarre. Là, là, il reste un nouvel indice. Hein. Ok. On va ressortir la lumière, euh, la lumière UV. Et puis on va continuer de suivre notre route. Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça Normalement, il n'y a rien. L'ADN continue par ici, mais c'est pas ce qui nous importe le plus. Je pense qu'on va repasser... Ah non Ah putain, il y a... D'accord, il y a un capteur thermique. Ok, très bien. Ok, on a quelque chose par ici. Ok, qu'est-ce Puissante substance sédative. Ils ont dû la droguer, forcément, pour pas qu'elle ressente la douleur ou autre. Très bien. On continue. On entend un bruit d'horloge en fond, c'est très stressant. Ok. Il se passe quelque chose, là. Ok. Ok. Les éliminations F, d'accord. Ok Ok, ok, il s'entraînait sur... Euh, d'accord, donc c'est un groupe de terroristes. Oh, on peut récupérer, sérieux C'est énorme. Est-ce que je peux l'analyser Il est mort bizarrement. Hein. Il a quelque chose sur l'oreille. Ok, on ne peut pas l'analyser, ça ne sert à rien. Là, il y a quelque chose à faire. On va se rapprocher, on dirait James Bond. Ok, il s'entraîne sur qui là semi Pistolet, pistolet semi-automatique, ok. Ok, on va récupérer le chargeur. D'accord, on sait pas sur qui il s'entraîne, sûrement sur, euh, sur un des créateurs du jeu, je ne sais pas. Attendez, on s'enfonce de plus en plus bas là, hein. j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. On va les fouiller quand même là-haut. Il y a forcément quelque chose il doit y avoir quelque chose je pense c'est gigantesque ici en fait ok fermé très bien c'est pas grave c'est pas grave on va reprendre la vision euh... ah mais putain ça va là bas je peux vraiment pas l'ouvrir aucun moyen d'accord ok c'est peut-être son sang à lui hein. euh, attention tout peut se mélanger tout peut partir très très vite Ok D'accord Je vous laisse lire évidemment oui, Il doit être à l'étage du dessus C'est très bizarre hein, le jeu hein. C'est très bizarre hein. Parce que le mec, comment vous, comment vous expliquer Il doit être à l'étage du dessus euh, ok on va mettre la carte La carte vous indique à quel étage sont situées les cibles en mouvement donc ça, c'est l'étage du dessus, hein, vous l'aurez compris. Ok. Donc, ils sont juste au-dessus de nous. Vous entendez, hein, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Ok. Donc, c'est une sorte de bunker. Ah d'accord, faut, faut les suivre comme ça. Ok, comme ça, j'entends ce qu'ils disent. Pas con. C'est pas con du tout. C'est de plus en plus rapide. C'est pas ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ok, c'est la musique. Je croyais que c'était un bug Ah Ok What the fuck C'est un putain de délire oh On a tous rêvé d'une arme comme ça On a tous rêvé d'une putain d'arme comme ça Ok Ah, merde, il appelait sa femme. Ok. Ok, il appelait sa femme. On a tous les mêmes téléphones, hein, Vous l'aurez compris. C'est trop stylé Vous avez eu le bordel de l'arme Ok. Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out. OK. J'ai eu très peur. Ne m'approchez pas, laissez-moi. Madame, hey, Madame shh, vous inquiétez pas. It's okay. It's okay. OK. To help. Did my... Did my dad it's all. It oh okay, okay. okay. T en, t en, t en ferme là? OK OK. okay. Non, j'avais ici. Ok, 22 juin, soit deux jours plus tard. Qu'est-ce okay. J'attends dans le bâtiment B comme convenu raid, d'accord, donc il y a un raid qui m'attend dans le bâtiment B, alors je sais pas si la bombe a réussi à être diffuse. quoi qu'il arrive j'ai rentré le code, j'en suis quasi sûr, après, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait réussi ou non, je pense pas parce que j'arrivais pas à enchaîner les, les chiffres sur le clavier, et puis euh, les touches étaient très bizarres, c'était très chelou, mais... J'ai, euh, Je pense avoir réussi, j'en sais pas plus, c'est le but hein, de mener l'enquête Donc j'attends dans le bâtiment B, très bien alors le bâtiment B c'est celui-ci je pense hein. En tout cas je suppose, d'accord donc on va devoir mener une enquête On sait pas qui est cette fille vraiment, on sait rien, on sait rien Je peux juste vous dire que il y a des chaises un petit peu partout Là on a quelque chose Ok c'est la même horloge D'accord, en fait il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des meurtres avec la même horloge DNA found. Femme entre 18 ans et 22 Mais, mais c'est la même femme C'est la même femme, c'est quoi ces délires Qu'est-ce que c'est que ces délires D'où Jésus-Marie-Joseph Ok c'est par ici On a quelque chose hein. Ça vient de se fermer hein. On a un fauteuil roulant C'est très bizarre On a un bras Pardon oh. Ah Ok C'est très bizarre Patient numéro 9, 9 et 12, 12. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Ah Et bienvenue dans un hôpital psychiatrique On va s'amuser encore Ça fait plaisir Qu'est-ce que c'est que ce jeu Bon par contre j'ai des armes qui tirent euh, sur un angle de 90 degrés ça ça fait plaisir Qu'est-ce que c'est que ce putain de jeu Bon Ok Oh des télé forcément Des télé jamais éteintes Qui ne captent rien Putain ça ça va s'allumer tout seul ça hein. c'est moi qui te le dis mon pote hein. Le téléphone est très, euh, très relou parce que t'as envie de te concentrer dessus Ok on a quelque chose ici Attendez... Ah, Putain Qu'est-ce que c'est C'est un être vivant C'est une momie non Patient numéro 219 C'est un, une vraie femme Qu'est-ce que c'est que ces conneries Attendez, j'ai pas sous-signé pour ça, à moi. Ok. Oh putain, j'ai pas signé pour ça, à moi, les potes. Là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, intéressant. Pour vous, pas pour moi. La bouche pâteuse qui commence à revenir. Ok, par contre, cette fois-ci, j'ai une arme, donc ça fait quand même plaisir. Je me sens un petit peu plus rassuré. Oh Drogue. ne peut pas vous aider. La drogue ne vous aidera pas Appelez-nous uh -huh. On peut pas faire quelque chose avec ça Par exemple On peut pas... Bah non, j'ai déjà le scanner, il aurait bien voulu le scanner. Accéder à la réunion, ok. C'est mon objectif, hein, si jamais... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, on a visité tout cet endroit, très bien. On peut partir, on va partir par ici d'ailleurs. C'est gigantesque, hein. C'est gigantesque, c'est incroyablement vide pour le moment, mais c'est gigantesque. Ok, non, moi je viens par ici. Ok, qu'est-ce que c'est que c'est Ok, il est temps de passer, maintenant je pense, aux UV. temps de passer aux UV, il y a quelqu'un qui a marché par ici. Vous savez qu'à force de regarder par terre, le... un jour on va se lever, ça va, ça va être terrible. Ah bah voilà, mais je suis con. Je suis, je suis totalement abruté. Putain, quelle galère Mais c'est quoi cette voix qu'ils lui ont donné au mec Genre on dirait un mélange de Rambo, Arnold Schwarzenegger, oh On n'est pas bien Oh putain Quatre disjoncteurs Quatre disjoncteurs pour une ampoule Retrouvez votre émission tous les lundis En direct de l'hôpital psychiatrique Quatre disjoncteurs pour tous les tuer. Ok Qu'est-ce qu'on a là Un singe Oh Le singe de Koloff Attendez On va scanner tout ça On peut pas Il, il, il est terrible le singe, je pense que ça va partir en couille hein. Vous le savez très très bien, qu'est-ce qu'on a là Ah Ok, on va voir les disjoncteurs. Oh là là, il va y avoir des phases dans la nuit, je pense, ça va être terrible. Ok, on a donc des disjoncteurs, ils sont tous allumés. Ok, ils ont l'air tous allumés. Et ils sont tous reliés à ceci. Hop, je prends une photo parce que ça fait plaisir. Ok, il n'y avait rien à détecter, très bien. D'accord, bon ça c'est la salle des disjoncteurs, avec des fauteuils roulants. C'est pas bon ça les gars. Les gars, je vous le dis, c'est clairement pas bon. Mais clairement pas. Et en plus on continue de descendre. Qu'est-ce que c'est que ces bruits putain Non. Tu peux pas me faire ça. J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai rien. J'ai un message. Tout est de ta faute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries On repart dans un outlast, vous me l'avez pas dit les gars Oh putain Ok On dirait un mélange Ah Oh mon dieu, c'est pas vrai, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à l'aide Réinitialiser le disjoncteur ou la boîte à fusibles. Oh, Ces câbles sont sûrement brûlants. Je pourrais les suivre jusqu'au. Ok. L'application Vision montre les sources de chaleur. Allez, il est temps de prendre un maximum de plaisir tous ensemble. Mais je sais où aller, je sais où aller. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ok, le singe est tombé. Non, non, il se passe des trucs euh, pas normales. Pas normal et paranormal aussi. Ok, on va tout allumer. Ok, on ne peut pas. Très okay, bien. Et celui-ci Qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh non On entend encore cette sorte d'horloge. Ok, il y a une sorte de... D'accord, attendez, attendez, attendez, laissez-moi comprendre. Ok. Ok. C'est bon, j'ai compris. Je suis un génie, je suis une machine. Ok, le courant a été remis. Vos actions auront des conséquences, pardon. J'entends des battements de cœur. Ça doit être mon cœur, je suppose. Oh putain. On va passer en UV. Oh putain. Ok. Les gars, la bouche pâteuse. La célèbre. Oh Oh What Ok, elle dit que c'est moi qui a tout déclenché. Ouais, je me répète pour ceux qui n'ont qui, qui, qui pas le temps de lire ou qui ne savent pas lire. Je ne sais pas, ça arrive les gars, on ne juge pas. Ok. Cette fois-ci, ça aura des conséquences. J'ai pas de sa mère. Hein. Ok, scanner. Il y a rien à scanner. Il y a rien à scanner par contre. C'est bizarre, mais pourquoi je vois toujours la même fille Qui est cette fille est-ce ma fille MA Fille Je ne sais pas Il y a quelque chose en tout cas ici Ok on va passer en UV je suppose Mais c'est qu -ce moi Qu'est-ce qui se passe Hello Ah oui on dirait que je suis allez, un putain de tolard hey Ah oui D'accord on dirait que je suis un putain de tolard Ok D'accord Ok dans les sous-titres, j'ai réussi à changer pas mal de petits trucs. Ok, c'est bon les gars, j'ai réussi à paramétrer la touche qui manquait. Donc pour avoir le texte à l'écran, il suffit d'appuyer sur O. Call Blake. Après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Blake ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement la drogue. Pour arriver à financer une telle hygiène de vie, il a commencé à faire des petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il a réussi à se forger une réputation d'homme déterminé et prêt à combattre si la situation l'exige. De fil en aiguille, Blake est devenu un mercenaire et a laissé de côté l'alcool qu'il a remplacé par les frissons que procurent ses nouvelles missions. Bien que les contrats lui rapportent gros, Blake ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Les rapports psychologiques présentent Blake comme une contradiction ambulante, il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité, pourtant Tuer lui permet de donner un sens à sa vie. D'après nos informations, il n'a aucun ami. Hein. Miskin, il est là, le gars. Il n'a pas d'amis, hein. on ne va pas, euh, pas tergiverser. D'accord. Je vois que ça crache sur ma gueule, ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a là Corde, échantillon. Mais ça, c'est toutes mes photos, hein, les gars. Mais qu'est-ce que c'est Ok. Qu'est-ce qu'il faisait là D'accord. Ok, bah, c'est vrai, ça, qu'est-ce que je faisais là Ah, je peux... D'accord. Ok, donc ça, c'est moi. Hein. C'est moi, j'ai une, une petite gueule de beau gosse quand même. Hein. Je suis sorti de prison, mais ça fait plaisir. Ok, ça c'était le drone. D'accord, donc on a lu le plus important. Euh... Non, il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui m'intrigue. Ok, non, c'était la tâche de sang. C'était la tâche de sang, aucun souci. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a quelque chose à faire ici. Sûrement même là-dedans, non une bouteille de propane une lumière allumée c'est très bizarre peut-être a... ah Oh putain Ah Mr Black please apologies for the, the Cela treatment. fait partie du traitement Les choses seront plus simples si vous vous contentez de respirer Attendez mais je suis fou en fait je suis impatient c'est ça peut-être Ok, c'était la bouteille qui était ici. Hein. Ok, c'est un sacré délire ce jeu C'est un sacré délire C'est bon, Monsieur Black, du calme, respirez, vous revoilà parmi nous, il est normal que vous soyez embrumé. Quoi Vous êtes qui Et c'est quoi ce truc sur ma tête Hey Hey Du calme, Monsieur Black, je vous prie, votre confusion est un effet secondaire du traitement. C'est fâcheux, mais je vous garantis que vous êtes entre de bonnes mains. Si ça peut vous aider à rester concentré, appelez-moi Red. Vous, vous m'avez drogué Avant, il y avait quelque chose dans un endroit. C'est pour cette raison que vous êtes ici, Monsieur Black. Mais l'heure n'est pas aux questions. Ok, dites-moi si vous voulez que je lise les sous-titres, parce que peut-être que euh, c'est trop petit. Euh, N'hésitez pas, euh, en tout cas, pour les prochains épisodes, je les lirai. On va s'arrêter là, j'espère que cet épisode 1 hein, vous a posé beaucoup d'interrogations dans vos têtes. On se retrouve très bientôt pour la suite, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire si vous avez bien évidemment kiffé. Je vous dis à demain pour l'épisode 2, portez-vous bien, bisous tout le monde, ciao ciao